Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur DEVPRO Où je vais non seulement faire le point sur mes decks qui sont déjà construits Vous allez pouvoir voir aussi le point sur les futurs decks que je compte me faire Mais aussi vous allez pouvoir voir aussi les nouvelles cartes Donc euh, le titre de cette vidéo s'appelle « On fait le point sur les decks sur DEVPRO » Voilà Donc on y va Les nouvelles cartes Donc qui vont sortir apparemment un nouveau obélisque tourmenteur un nouveau Blackwing, qui euh, qui sera Satonizer si je me trompe pas, battez-les. C'est Blackwing Gofu The Easy Shadow. Après, euh, donc, euh, le Lézard Bot Eyes Performal, voilà, Pot artiste Un Dinamo, Dina, mist Ankylos, voilà, excusez-moi. Un euh, Shiranyu Sage, donc ça, ça va être super, parce que c'est, je compte me faire un deck zombie avec la base de deck Shiranyu. Tuning Gum, ça c'est, euh, je sais pas où. Je sais pas, faut voir après. Euh, la, le parfum Light. donc ça c'est, j'attends juste qu'ils sortent les cartes. Alors est-ce que c'est, euh... est -ce va voir. Est-ce que on va faire une recherche, on va faire Voilà, Luna Light. Donc apparemment ils ont pas sorti encore les les, les, les, les, les cartes, voilà. Euh, donc le Super Hippo Carnaval et le pour le destruction sword Reminiscence. Donc ça c'est pour le deck euh, ça c'est pour le deck euh, buster blader Donc on va commencer par le petit deck fun que je me suis fait et que et, euh, malgré qu'il ne soit pas dans la méta et tout. C'est super. Donc alors par contre euh, euh, dans ce deck là, je ne sais pas si je vais mettre des, des pendules. Parce que c'est.. Euh, voilà. Donc sachez que toutes les cartes qui sont dans le deck et dans l'extra, je les ai. Voilà. Euh, et tout ce qui sera dans le side deck, c'est des cartes que j'attends ou que je vais avoir ou que il me manque. Alors on va commencer par le deck de demoiselle de fortune. Donc avec fortune euh, donc ténébra en trois fois, euh, vision du futur en deux fois, RDD, de la réinter euh, RDD, réincarnation d'une dimension différente en deux fois. Macrocosmos en une fois euh, futur de fortune en deux fois si je me trompe pas alors Piscou, c'est euh, l'esprit le, de la terre immortelle donc en deux fois une petite terraformation Un euh, transporteur interdimensionnel de matière euh, donc euh, Lumina euh, fortune demoiselle de fortune en trois fois si je me trompe pas donc la deuxième euh, futur de fortune Gaia en trois fois Piscou, donc le deuxième Fury en trois, donc RDD de la, de la réincarnation d'une dim, di, dimension différente, donc la deuxième. Euh, Fury en trois fois, euh, Gaga Bouclier en deux fois, j'avais mis en trois, mais il a fallu que je change pour avoir une carte. Donc y a, si vous voulez, y a, si ça vous intéresse, si, en plus je peux mettre un petit Gaga Bouclier euh, comme ça en commune dans l'échange. Euh, fortune lady euh, Lumina, Fury, Gaia, j'ai mis Ondine en trois fois. Enfin, j'ai mis à peu près toutes les demoiselles de fortune en trois fois. Après on a un épouvantail de ferraille, on a une convergence majeure, un force miroir. Euh, de, donc zone de dimension parallèle, donc euh, ah. oui, donc la vision du futur que j'ai mis en deux fois, oui, voilà. Une fissure dimensionnelle Le transporteur interdimensionnel de matière Qui est là Je l'ai mis deux fois mais on va voir aussi Et euh, donc bien sûr La dimension prison Est-ce que c'est dans celui-là Je crois que j'ai tout montré Ah non il y a aussi le passage temporel que j'ai mis en une fois aussi On sait jamais Voilà donc après euh, Donc le deck drago il est pas encore monté Parce que je le cherche Enfin je cherche la strat Le deck elf. Alors, le deck Elf, il est euh, monté, et euh, donc, euh, donc il est monté, on va passer donc euh, par euh, Soprano en deux fois, Hypocarme du Tonnerre en une fois, donc Vylon en deux fois, euh, Marshmallow en une fois, Lumérisation en deux fois, que je me trompe pas, euh, donc supplice Quad, Unité de Ravitaillement en une fois, donc Sophina en deux fois, si je me trompe pas. Euh, Va voilà le sanctuaire déchu donc en une fois force de miroir en une fois Polymosation donc je le redis bien toutes les cartes que vous voyez c'est des cartes qui dans le deck et dans l'extra deck c'est des cartes que j'ai en réalité donc c'est pas de... moi je fais comme ça je travaille d'abord sur les decks en réalité et après je le travaille sur pour pouvoir des pour voir faire des améliorations après donc euh, illusion de la musique la septième magie en plus voilà euh, arche de loyauté en deux fois aria en deux fois Serenade en une fois, premier mouvement solo en deux fois, la carte céleste en une fois, euh, Parchat le chevalier Divin en une fois, euh, Mozarta en trois fois, si je ne me trompe pas, donc Cestus of the Dialga en deux fois, cylindre magique euh, en deux fois, voilà, épouvantail de ferraille, le deuxième premier mouvement solo, une force de miroir frémissante, ça c'est super, euh, la réserve de fusion, hein, donc on recommence par soprano aria cylindre magique solo euh sophina euh, nivérophile que c'est pour c'est pour pouvoir mettre tirasse. Voilà, c'est pour pouvoir mettre tirasse dans... mais j'attends de j'attends le tirasse de euh, mon ami Roro. L'umérisation donc voilà, polymérisation en deux versions différentes, je précise, voilà. Le C.G. tam Tam Tamtam, Angela Tamtam, Mozart et euh Elegi. Donc on va passer à extra deck. Donc tout ce que j'ai actuellement dans le deck. Bloom Diva, euh, Schuberta euh donc Parsat le Chevalier Diva, Ange des Chus de Zera, les trois euh Pumpump fées que je compte bientôt enlever, euh, le Digma Vylon qui peut être pas mal, donc le 103 et le 103, voilà. Donc ce que j'attends, c'est donc le tirage de mon ami Roro. Il me faudrait éventuellement deux autres 103. Euh, et ce que j'attends surtout, c'est qu'il sorte la... Bloom Prima, la, la chat noire de la musique. Voilà. C'est celle-là que j'attends qu'il sorte. Donc, on va faire sauver. On sait jamais. Donc, Deck Machine, il n'y a rien. Parce que c'est normal, j'ai pas encore commencé à travailler dessus. Le Deck Red Raptor non plus. Euh, alors, attendez. Je crois que... Voilà. Et bien sûr, donc on va faire... Euh, machine et on va faire zombie maintenant parce que oui je compte me faire un deck zombie aussi créé tac donc deck zombie et on... donc le deck red raptor il est pas fait voilà et on va passer au deck volcanique alors le deck volcanique c'est très simple c'est euh, c'est assez... un deck assez euh, assez compétitif je trouve parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts à part sur les decks euh, avancés dans les pendules hein donc euh, il me manque une chirurgie ADN que j'ai à voir euh, dans la semaine. Hein. Donc euh, rechargement accélérateur de flamme en trois fois, peau de sorcellerie en deux fois, euh, backfire donc retour de flamme en en deux ou en trois fois, obus volcanique en trois fois, euh, cylindre magique en trois fois, trois volcan trisatops volcanique euh, alors deux ou trois, trois retours de flamme pardon. Euh, un volcanic cell euh, donc euh, un alors j'en avais mis deux au départ pour euh, invoquer celui-là mais je trouve que celui-là je pas donc j'ai plutôt e essayé de faire ça. Donc après euh, donc c'est le hérisson de néo de la cloche de feu euh, donc volcanic rocket. Donc on a bien sûr petits squad parfait anti magie donc les trois cartouches de chasse volcanique les deux tourbillons gémeaux qu'on m'a donné l'idée euh, au tournoi sur Avignon Qui est super, Impact X6 Donc les deux autres trissérateurs volcaniques Accélérateur de flammes, voilà Pour pouvoir invoquer facilement euh, le, le Volcazor et euh, le, le super classé canon voilà, Obus volcanique, deuxième Niverophile euh, Accélérateur triflamme, marteau volcanique euh, oui, pour pouvoir invoquer le Volcazor, bien sûr, hein. Garde Royaux Tempête de Feu. Donc, euh, j'ai mis en deux fois pour pouvoir récupérer des montres dans mon cimetière. Ça, c'est super intéressant. Uria. Donc, pour, en combinaison avec deux montres sur le terrain, Niverophile et super à ses canons. Donc, et pour le numéro 61, c'est facile. C'est deux montres sur le terrain, Niverophile, euh, Marteau Volcanique et Pouf. Voilà. Et après pour euh, pour lui eh ben c'est facile, c'est les deux feux Grégoire volcaniques qui sont dans mon deck, voilà. Voilà. Après euh, donc rechargement, voilà, tac tac tac, ça on a déjà vu, retour de flamme, on a déjà vu, on a déjà vu, on avait déjà vu, voilà. Donc après on a un super cul à ses canon, on a un poupée truqué numéro 40, on a un volcazor, on a deux cobayes, on a trois coboy dans dans l'extra deck, voilà. On a un ancien seigneur de la cloche de feu, pour l'instant je réfléchis toujours à ce que je vais mettre à la place. Voilà. Et après on a euh, une Hydre Dragon que j'ai, que j'ai dans le deck et tout, et j'attends juste la chirurgie ADN pour pouvoir mettre une carte, pour pouvoir remplacer donc une carte comme ça, pour pouvoir invoquer spécialement l'Hydre Dragon. Parce qu'il nous faut un synthoniseur Dragon et d'autres monstres de type dragon. Et avec la chirurgie ADN, c'est sélectionner un mon type de monstre, tant que cette carte est face recto sur le terrain, toutes les cartes sont du type... Et comme c'est un monstre de niveau 8, euh, Feu Grégoire Volcanique, un monstre de niveau 8, et là il faut un monstre de niveau 10, et j'ai mis un, un petit Dragon Magma qui peut être pas mal aussi. Euh, qui peut être pas mal aussi parce qu'il peut attaquer directement l'adversaire et il gagne euh, 200 points d'attaque. Mais bon, voilà, tout simplement. Donc les amis, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est pour répondre à la question qui m'a été posée, donc... Je vais faire dans le courant du mois de mars, je vais essayer de faire un deck profile, mais je pense que je vais pouvoir en faire un deuxième, on va voir. On va faire... Je vais vous montrer en réalité donc les cartes du deck volcanique et au moins peut-être le deck elf qui sera terminé. Il me manque aussi donc 203, ça j'ai oublié de le préciser dans, la... Dans, la... dans mes recherches. Après je vais travailler un peu sur le deck le deck dragon parce qu'il faut que j'y travaille dessus il y a... Euh, après il faut que, euh, je me mette euh, donc là après je pense que je vais considérer le deck pyro terminé une fois que le deck me plaira vraiment donc pourquoi j'ai enlevé la 7ème majeure en plus c'est parce que je trouvais que le le sec et le C sec, ça n'allait pas du tout avec le deck voilà tout simplement allez <rire> donc surtout n'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se retrouve très prochainement donc pour... Euh, n'oubliez pas il y a plein plein de vidéos qui vont être tournées donc déjà il va y avoir au moins une vidéo de Dev Pro encore après euh, après je vais mettre pause sur les vidéos de Pokémon parce que je vois que ça vous plaît pas trop donc je vais mettre pause pendant tout le mois de mars il n'y aura pas un seul une seule vidéo de Let's Play sur Pokémon voilà je vais faire que du Yu-Gi-Oh ce mois-ci voilà Allez, hey, ciao tout le monde